Salut les amis de Deschiffres et des Infos, que le grand Dieu vous bénisse. La papaye est un fruit délicieux, devenu célèbre pour tous les bienfaits qu'il apporte à notre santé, notamment grâce à sa teneur en fibres, en calcium, en phosphore, en fer, en papayine, en thiamine, en niacine et en vitamine. Cela favorise surtout le bon fonctionnement de notre tractus intestinal et de notre système immunitaire. Avant la conquête espagnole, ce fruit était connu uniquement en Amérique centrale, et surtout au Mexique. Mais les conquistadors espagnols ont emporté des graines de ce fruit dans tout le continent sud-américain, et dans d'autres lieux du monde comme la Malaisie, les Philippines, la Chine et Hawaï par exemple. Depuis, la papaye est devenue un fruit très populaire dans bien des régions du monde, Grâce à ses propriétés exceptionnelles et sa saveur délicieuse, qui en fait un élément indispensable d'un grand nombre de desserts ou de jus. La plupart des personnes qui consomment de la papaye en jettent les graines, sans savoir qu'elles peuvent aussi être mangées et qu'elles contiennent d'importants bienfaits pour notre santé. Voulez-vous savoir quels sont les avantages de la consommation de graines de papaye 1. Elles protègent les reins. Des chercheurs de l'Université de Karachi ont constaté que les graines de papaye peuvent être utilisées pour améliorer la santé des reins et prévenir l'insuffisance rénale. La même chose est également vraie et fait merveille pour les maladies liées à l'empoisonnement des reins. Pour ce cas en particulier, il est recommandé de mâcher cette graine de papaye, 7 fois par jour. 2. Elles aident à dépurer le foie. Le foie est l'un des organes les plus importants de notre corps, car sa fonction est de filtrer les toxines et les substances toxiques, dans le but de prévenir de nombreuses maladies. Lorsque cet organe est touché par une affection, nous courons le risque de développer des problèmes chroniques. Pour cette raison, il est important de lui donner un petit coup de pouce et de l'aider à se dépurer des substances dont il n'a pas besoin. Pour cela... Les graines de papaye peuvent grandement nous aider, notamment dans le cas de cirrhose hépatique. Il suffit simplement de moudre 5 graines de papaye, de les mélanger avec une cuillerée de jus de citron, et de boire ce mélange deux fois par jour, pendant un mois. 3. Elles améliorent notre santé intestinale. Grâce à leur forte teneur en enzymes antiparasitaires, les graines de papaye améliorent notre santé intestinale. Elles contiennent un alcaloïde anti appelé carpaïne, qui a la capacité d'éliminer les parasites intestinaux. Pour cela, il suffit de faire sécher les graines, puis de les moudre. Ensuite, diluez une cuillerée de cette poudre dans de l'eau, et faites bouillir le tout. Vous pouvez ajouter une cuillerée de miel pour adoucir le mélange. Buvez-en deux à trois fois par jour. 4. Propriétés anti-inflammatoires les graines de papaye sont anti-inflammatoires, ce qui les rend précieuses pour soulager l'arthrite, les maladies articulaires, les gonflements, les douleurs et les rougeurs. 5. Propriétés antibactériennes et antivirales. Une petite quantité de graines de papaye s'est avérée capable de tuer des super bactéries comme le E. coli, le staphylocoque et la salmonelle. Elles aident également à combattre les infections virales et guérissent la dengue, la typhoïde et de nombreuses autres maladies. Au Nigeria, les graines de papaye avec du lait est un excellent traitement contre la fièvre typhoïde. Ces graines ont été abondamment utilisées au Costa Rica pour lutter contre la fièvre dingue. Le jus de feuilles de papaye peut aider à guérir les mêmes pathologies. Afin de profiter de ces bienfaits, il faut consommer cette graine de papaye, trois fois par jour. 6 Stopper le cancer. Les graines de papaye contiennent des agents qui empêchent la croissance des cellules cancéreuses et des tumeurs. Elles contiennent de l'isothiocyanate qui fonctionne bien pour les cancers du côlon, du sein, du poumon, de la prostate et la leucémie. 7 Détruit les parasites. Les graines de papaye contiennent un alcaloïde appelé carpène qui tue les vers intestinaux et les amymes parasites et le fruit de la papaye aide à métaboliser les protéines et rend le tractus gastro-intestinal extrêmement hostile pour la vie et le développement des parasites. Des études ont montré que des enfants du Nigeria se sont débarrassés de parasites de leurs intestins pour 75% d'entre eux en consommant du jus de graines de papaye pendant 7 jours. 8. Contraceptifs naturels. Les graines de papaye sont un excellent contraceptif naturel pour les hommes et les femmes, sans effets secondaires, contrairement aux contraceptifs vendus en pharmacie qui ont de nombreux effets néfastes lors d'une utilisation prolongée. Pendant des siècles, les hommes et les femmes du sous-continent indien et de régions de l'Asie du Sud-Est ont traditionnellement utilisé le fruit de la papaye et ses graines comme forme de contrôle des naissances. Pour les hommes... Manger une cuillère à café de graines de papaye tous les jours pendant 3 mois peut réduire considérablement la production de spermatozoïdes sans affecter la libido. De plus, cet effet est temporaire, lorsque vous interrompez la prise de graines de papaye, la fertilité revient à la normale. 9. Elles absorbent l'excès de gras et de sucre. Aussi bien les papayes non mûres que les graines de papaye sont riches en enzymes papayines. La papayine procure une aide bénéfique pour la digestion des protéines, mais elles sont à éviter pour les femmes de façon continue, ou si vous essayez de tomber enceinte. Les graines de papaye sont d'excellents brûles graisses pour notre organisme. Elles ont la capacité d'empêcher que l'organisme n'absorbe trop de graisse et de sucre, ce qui accélère le processus de digestion et contribue à la perte de poids. 10. Faire un jus de papaye. Utilisez deux feuilles de papaye, lavez-les et coupez-les en petits morceaux, écrasez-les et pressez la pâte à travers un tissu filtrant vous obtiendrez deux cuillères à soupe de jus, prenez deux cuillères à soupe, une fois par jour. 11. Comment manger les graines de papaye On peut manger les graines de papaye crues, bien que cela ait un goût fort comme du poivre, mais amer. On peut les manger broyées ou écrasées dans les sauces salades ou du miel. Conclusion les bienfaits des graines de papaye sont nombreux et ne se limitent pas à la liste ci-dessus. Cela dit, il est bon de ne prendre que de petites quantités de la graine, et pas trop fréquemment. Une consommation excessive peut entraîner des effets secondaires, notamment, des problèmes liés à la grossesse. Par précaution, les femmes enceintes ne devraient pas utiliser de graines de papaye ni de papaye verte riche en enzymes. Cette précaution s'étend également aux femmes qui allaitent. Par ailleurs, alors que les graines de papaye ont vraiment de fortes propriétés antiparasitaires, elles peuvent être trop puissantes pour les voies gastro-intestinales chez les jeunes enfants. Par conséquent, un thérapeute doit être consulté avant de les donner aux nourrissons. Merci de partager, et n'oubliez pas de vous abonner.